Bonjour à tous, bienvenue à ce cours de livre 10 qui va être consacré au système d'Armstrong, et en particulier à la complétude de ce système. C'est-à-dire, on avait vu dans un cours précédent que le système ne disait que des vérités. Si on faisait une déduction avec le système d'Armstrong, c'était correct. Maintenant, on va montrer la propriété dans l'autre sens, qui est que si on, sémantiquement, on a une implication de dépendance, alors on arrive à le prouver avec les règles du système d'Armstrong. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de cette preuve, on va pouvoir extraire un petit algorithme qui va nous permettre de générer ce qu'on appelle les relations d'Armstrong et qui ont une application pratique. Alors, tout d'abord, on va définir la notion de preuve formelle dans le système d'Armstrong avec les DF. Donc une preuve formelle, qu'un ensemble de dépendances sigma implique une dépendance f, c'est une séquence de DF telle que a chaque étape, soit la DF est une hypothèse, elle est dans Sigma, soit la dépendance est déduite en utilisant une règle d'Armstrong à partir de dépendances qu'on a trouvées euh, précédemment. Voilà, donc en fait, ça c'est la notion de preuve dans le système d'Armstrong. Et ce qu'on veut prouver, c'est qu'une preuve dans ce sens-là euh, est correcte en un sens, donc ça c'était l'adéquation qu'on avait déjà, et là ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est dans l'autre sens, c'est si qu'on a une conséquence logique en termes de dépendance, on arrive à trouver une preuve formelle. Alors la preuve qu'on va faire que le système est complet, elle, ça ne sera pas une preuve 100% formalisée, ça sera une preuve dans le, le mélange, dans le langage usuel des mathématiques. Alors pour comprendre ce que c'est que cette notion de séquence, de preuve formelle, on avait fait des exemples comme ça de preuves dans le, dans le cours 4, par exemple. Ici, on prouvait que, sachant que A donne B, que B donne C, que CD donne E, on arrivait à prouver que AD donne E. Donc, on utilise des règles de transitivité, les règles d'augmentation. On refait un coup de transitivité et on a notre preuve. Là, c'est plus facile euh, à manipuler du point de vue mathématique en considérant que les preuves sont linéaires. Donc, en fait, on va simplement écrire notre arbre sous forme de séquence en faisant en sorte que chaque fois qu'on utilise quelque chose dans une étape de l'arbre, l'hypothèse se trouve bien avant dans la séquence. Donc autrement dit, n'importe quel tri topologique qu'on effectue sur notre arbre est une preuve linéaire acceptable au sens qu'on vient de définir. Alors ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est prouver la complétude du système. Donc c'est cette expression ici que vous voyez. Si sémantiquement, si il est vrai que de sigma on peut déduire que x détermine y, alors implique, alors dans le système de Armstrong, donc c'est ce symbole-là, on arrive à obtenir une preuve euh, que x détermine y en utilisant les hypothèses sigma. Donc on fait bien la différence entre la sémantique, et en particulier la fermeture sémantique. Donc c'est tout ce qui est vrai, tout ce qui est euh, la, la, la vérité. La définition des, des DF, ce qui est différent de la syntaxe et de la notion de preuve, c'est « prouvable » dans le système d'Armstrong. Donc, on avait montré que tout ce qui était prouvable était vrai. Donc, on avait montré dans un sens. Là, on veut prouver dans l'autre sens. Alors, on a besoin d'un même intermédiaire qui nous dit, en fait, que si on arrive à prouver que x détermine y, c'est équivalent à montrer que y est contenu dans la fermeture syntaxique de x. Donc l'argument est assez simple. Euh, si on a une séquence de preuves de la forme y donne euh, ai, on arrive on arrive à montrer que Y est inclus dans X étoile, et dans l'autre sens, on a un argument sur la concaténation des preuves. Donc, vous regarderez les détails, on peut considérer ce lemme, en fait, qui est relativement facile, comme euh, admis. Une fois qu'on a ça, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment la démarche pour prouver la complétude. Et c'est là où il va y avoir un petit peu de logique formelle, donc quelque chose qui se rapproche de lif on va avoir le raisonnement logique suivant. Ce qui nous intéresse à prouver, c'est que si c'est vrai, donc c'est le symbole avec deux barres, alors c'est prouvable, c'est le symbole avec une seule barre. Donc là, on veut prouver quelque chose de la forme A implique B. A implique B, c'est équivalent à non B implique non A. Donc en fait, ce qu'on va réellement prouver, c'est que si on n'est pas... X détermine Y n'est pas prouvable dans le système d'Armstrong, alors il est faux que X détermine Y. C'est équivalent. En fait, on utilise le fait que A implique B est équivalent à non B implique non A. On raisonne par la contraposée. Et maintenant, on va regarder en détail qu'est-ce que ça veut dire que euh, sigma n'implique pas logiquement X détermine Y. Ça veut dire qu'il existe au moins une instance de base de données, euh, de relation, donc appelons la petite r, il existe au moins une instance r qui vérifie toutes les dépendances de sigma, mais qui par contre est un contre-exemple pour x détermine y. Donc si on arrive à prouver ça, c'est absolument équivalent à ce qu'on voulait prouver à l'origine. Et la preuve de complétude, en fait, elle a, elle a cette dernière structure. Donc comment on va faire On suppose qu'on n'a pas de preuve dans le système de Armstrong, et on va montrer... Que il existe une certaine relation qui est un contre-exemple. Et donc toute l'astuce de la preuve consiste justement à exhiber ce contre-exemple contre ici, qui contient juste deux tuples, parce qu'en fait on veut montrer que X implique Y est violé et pour ça on a juste besoin de deux tuples. Donc comment il est construit notre contre-exemple Vous avez un tuple S, un tuple T. Vous avez tous les attributs de la fermeture de X, donc c'est ceux qu'on a pu déduire avec le système d'Armstrong. Euh, on va leur donner, les deux tuples, on va leur donner la même valeur. Par contre, pour tous les attributs qui ne sont pas dans la fermeture, donc ici les attributs Z, on va leur donner des valeurs différentes. Ici c'est de Z1 à Zp, et pour T c'est de Y1 à Yp. La clé de la preuve, c'est montrer que cette instance, elle vérifie toutes les dépendances de sigma. Par contre, elle viole toute dépendance X implique Y qui n'est pas impliquée par sigma. Alors, voici le détail, le texte. Donc là, c'est un peu une, une rédaction quand même assez euh, précise, assez détaillée euh, de ce que pourrait être la preuve. Euh, on, là encore, l'objectif n'est pas vraiment de regarder les détails pour eux-mêmes. C'est intéressant de voir comment c'est construit, mais ce qu'on va retenir, c'est que le système est complet, il est parfait, donc ça, on va s'en servir, et qu'en plus, il y a cet argument de construction d'un contre-exemple qui est au milieu. Et ça, c'est particulièrement intéressant pour construire ce qu'on appelle les relations de Armstrong. En faisant... En regardant notre argumentation de la preuve de complétude, on a vu que pour chaque dépendance de la forme x implique y ou y n'était pas en fait une conséquence de x, on arrivait à faire ce contre-exemple. Donc si on répète cette construction, pour tous les y qui ne sont pas impliqués par x, et il n'y en a qu'un nombre limité en fait, vu que les attributs sont finis, si on répète cette construction pour toutes les dépendances possibles on va avoir et qu'on colle toutes les instances ensemble les petits morceaux, les petites paires de tubes qu'on aura obtenues à chaque fois on va obtenir une relation qui a une propriété très intéressante elle va vérifier toutes les dépendances qui sont dans sigma par contre elle va contenir, cette instance va contenir un contre-exemple pour toutes les dépendances qui ne sont pas impliquées par sigma donc c'est L'objectif et l'intérêt des relations d'Armstrong, c'est à partir d'une spécification, donc ici un ensemble de dépendances fonctionnelles, vous arrivez à produire une instance, donc une relation concrète avec des valeurs qui représentent exactement les dépendances que vous avez spécifiées. Donc ça, euh, c'est possible parce que la preuve de, de la complétude d'Armstrong qu'on vous a donnée a un caractère constructif. Le contre-exemple, on le construit pour de bon. Et cet exemple, il est en fait idéal. Donc ça, une des applications, c'est faire de la conception par l'exemple. On imagine un cas où on doit spécifier une base de données qui doit respecter certaines contraintes. L'utilisateur qui vous donne ces contraintes n'est pas forcément un expert en logique formelle. Donc vous pourrez discuter avec lui, calculer la relation d'Armstrong, lui présenter l'exemple et tester au cas par cas si les inclusions que vous, vous avez comme conséquences les implications, les dépenses fonctionnelles que vous avez comme conséquence, est-ce que, lui, elles sont bien cohérentes du point de vue de son métier ou pas. Alors, comment ça marche euh, Tel qu'on lit l'argument que je vous ai donné, il faudrait tester pour tous les Y possibles. En fait, on va faire plutôt dans l'autre sens. On va calculer, en fait, dans la preuve, vous voyez la construction ici, Contre exemple, ce qui compte surtout, c'est le x étoile. On veut calculer les euh, x étoiles, on prend deux tuples, on met la même valeur sur x, on met des valeurs sur tous les autres attributs qui ne sont pas dans euh, x étoile. Et donc, ben, c'est ça qu'on va faire. Donc la première étape, c'est calculer ce qu'on appelle les fermés. C'est l'ensemble des attributs qui sont fermés, c'est les ensembles d'attributs de la forme x plus, ou x étoile parce qu'on sait que ça coïncide. Maintenant, on peut confondre X plus et X étoile parce qu'on sait que le système d'Armstrong il est adéquat et complet. Jusqu'à présent, on était obligé un peu de faire la différence vu qu'on n'avait pas la preuve de complétude. Maintenant, on va pouvoir confondre. Comment on va construire la relation d'Armstrong On sait que R est toujours fermé. Connaissant R, on peut déduire tout R. Donc on sait que R est un certain X. Plus. Donc on va construire un tuple où il n'y a que des zéros. Et chaque fois qu'on a un nouveau fermé, donc chaque fois qu'on a un ensemble qui est contenu dans euh, l'ensemble des fermés, on va rajouter un nouveau tuple, TI, où pour tous les tubes de la fermeture, on va mettre des zéros. Donc ce qui correspond ici au fait que nos tuples SCT avaient la même valeur. Et pour toutes les autres valeurs, donc tous les B qui ne sont pas dans la fermeture, on va donner une certaine valeur I. On est à l'étape I, on donne la valeur I. Alors, entre deux fermés différents, c'est-à-dire à deux tours de boucle de, cette, euh, de cet algorithme, euh, il ne faut pas réutiliser le même I, ça pourrait créer des collisions et avoir des effets un peu euh, curieux. Donc si on s'y prend comme ça, en utilisant le fait que notre petite instance à deux tuples était euh, un contre-exemple de tout ce qui était faux, on arrive à construire... Une relation R qui vérifie toutes les dépendances de sigma, mais par contre qui viole toutes celles qui ne sont pas impliquées par sigma. Donc si on prend un exemple, considérons les dépendances A donne BC et B donne C. Donc on voit d'ailleurs que le C est un peu redondant en partie droite ici. Donc sur R est égal à ABC. Qu'est-ce qu'on a comme fermé alors, là, il faut les énumérer. Ici, on en a trois. Donc, on peut essayer un peu euh, toutes les combinaisons possibles, niveau par niveau. Donc, qu'est-ce que ça donne Alors, quelle est la fermeture de A On regarde. Connaissant A, je peux déduire B et C. Ma relation, c'est ABC. A plus est égal à ABC. Et c'est fini. Connaissant B, qu'est-ce que je peux déduire ben, je calcule la fermeture avec l'algorithme de fermeture. Connaissant B, je peux déduire C. Et je ne peux pas déduire A, donc c'est fini. Connaissant C, qu'est-ce que je peux déduire ben, Je n'ai aucune dépendance avec C en partie gauche. Rien de plus que lui-même. Maintenant, il faudrait tester pour tous les sous-ensembles. Donc, On peut se poser la question pour AB. On peut se poser la question pour AC. On peut se poser la question pour BC. Mais en fait, ce n'est pas vraiment la peine. Pourquoi Parce que AB est inclus dans ABC. Donc, en fait, on sait déjà qu'il lui-même est la fermeture de A. Donc, en fait, on sait directement que AB+, c'est ABC. Et en fait, ça ne sert à rien de le regarder. Le même argument permet de voir que AC+, c'est égal à ABC. Et là, BC+, plus, mais, en fait, BC est fermé. Donc, il n'y a rien à faire. Et on a testé toutes les combinaisons possibles. On sait que ABC+, plus est égal à ABC. Donc, en fait, on a bien... 3 fermés, C, BC et ABC. Pour cet algorithme, ça ne sert à rien de considérer l'ensemble vide qui, en fait, dans ce cas-là, est aussi fermé, mais il n'est pas très utile. Donc, comment on fait On commence par le premier tuple T0, on ne met que des zéros. Ensuite, on prend le deuxième fermé, BC. On met des zéros sur les attributs qui sont dans la fermeture, ici B et C, et on met une nouvelle valeur sur les attributs qui n'y sont pas, ici CA. A. Et ensuite, pour C... On, garde, on met un 0 pour C, tous les attributs qui ne sont pas dans la fermeture de C, on leur met des nouvelles valeurs, ici on a choisi 2. On a épuisé tous les fermés, notre, notre instance est construite. Donc si vous regardez cette instance, que vous vous posez des questions, est-ce que sur cette instance, B implique C Alors, euh, qu'est-ce qu'on qu qu a à vérifier On regarde sur les deux premiers tuples, pour 0 on a 0, pour 0 on a 0, oui on a bien B implique C. Par contre, si on se pose une question, par exemple, est-ce que B implique A Vu que c'est faux, on doit pouvoir trouver un contre-exemple. Oui, c'est le cas. Ici, on a 0 pour B, 0 pour B. Par contre, on a sur des valeurs différentes de A. Donc, B n'implique pas A. On pourrait, pareil, se poser la question pour C. Est-ce que C implique A Non, les deux premiers tubes sont contre-exemples. Est-ce que C implique B Non, le tuple 2 et le tuple 3 sont un contre-exemple de C implique B. Donc là, voici un petit exercice. Première étape, calculer l'ensemble des fermés. Deuxième étape, construire la base à partir des fermés, c'est-à-dire lancer le petit algorithme de construction de la relation d'Armstrong. On parle aussi de base informative, par exemple, pour montrer le caractère idéal de l'exemple ainsi construit. On en fera bien sûr en TD. Voilà, c'est la fin de ce cours. Je vous remercie de votre attention.